Je m'appelle Jessica, j'ai 24 ans et je vais vous raconter mon témoignage de ma recherche de la vérité à ma rencontre avec Jésus-Christ. Donc j'ai grandi dans une famille euh, croyante, donc mon père était croyant et euh, ma mère était athée. Et euh, donc, euh, donc mon père m'a vraiment enseigné à croire en Dieu et à prier, à remercier Dieu pour tout. Et euh, grâce à lui, en fait, j'ai vraiment euh, grandi dans la foi, j'ai vraiment cru toujours dans mon cœur en, en Dieu, j'ai toujours prié. <coughs> J'ai toujours prié, mais pas de façon. Euh, J'étais pas vraiment pratiquante, je priais euh, selon les besoins et les situations du moment. Et euh, j'ai grandi euh, comme ça, donc dans une famille très conservatrice, euh, assez, euh, assez stricte euh, au niveau de l'éducation, même s'il y, y a toujours pire. Mais j'ai quand même grandi dans un environnement où je ne pouvais pas, euh, je, je ne pouvais pas vraiment sortir beaucoup. Euh, j'ai commencé à pouvoir sortir avec mes amis assez tard. Et mes parents s'inquiétaient beaucoup pour moi aussi. Donc je sais que c'était pour mon bien, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup oppressée. Et euh, du coup, bah, ça m'avait fait cumuler euh, une certaine colère, une certaine haine. Du coup, je gardais tout en moi et je me refermais euh, sur moi-même. Et, euh, et du coup, depuis euh, l'enfance jusqu'à le début euh, collège, euh, j'ai vécu pas mal de rejets. Donc j'avais du mal à me faire des amis, pas mal de. Euh, de euh, comme de, bah, de persécutions en fait à l'école. Donc euh, je. On me faisait des coups bas ou, euh, ou des méchancetés. Donc euh, du coup, j'ai vraiment vécu le, le rejet. Et après, euh, à partir du début collège, j'ai rencontré mes amies d'enfance avec qui j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui, euh, qui m'ont apporté beaucoup. Donc Elles, elles ont été d'un grand soutien pour moi et comme une famille. Donc euh, j'ai été vraiment contente de les avoir rencontrées. Du coup, elles habitent euh, dans mon quartier et on a grandi comme ça ensemble, main dans la main. Et donc, euh, euh, dont deux en fait sont chrétiennes et deux sont musulmanes. Donc euh, voilà, et euh, elles m'ont beaucoup aidée, elles m'ont soutenue dans toutes les épreuves euh, du coup de ma vie. Et euh, j'ai cheminé comme ça, puis euh, étant arrivée au lycée, donc euh, à mes 17 ans, euh, j'ai rencontré du coup euh, un garçon donc sur, euh, sur internet, à distance, et euh, donc euh, c'était un Colombien qui vivait en Colombie. Et donc j'ai commencé à discuter avec lui parce que je, en fait, je voulais, j'avais vraiment ce rêve du, du mariage, ce rêve de fonder une famille un jour, de, de ne pas faire comme les autres. Parce que je voyais comment les jeunes de mon âge grandissaient euh, par rapport à la société, comment ils se comportaient. Et autour de moi aussi, je voyais comment les garçons étaient. Et ça m'intéressait pas du tout. Et je n'arrivais jamais à m'adapter en fait avec, euh, avec les tendances actuelles. Et je me distinguais toujours des autres, j'étais toujours différente des autres. Je n'arrivais pas à rentrer dans le moule et à penser comme tout le monde et euh, dont euh, dont je pense c'est aussi peut-être pour ça donc que j'avais euh, du coup cette, cet effet de, de rejet durant mon enfance je n'arrivais pas du tout à m'adapter et euh, du coup en voyant tout ça autour de moi je me suis dit bon non j'aimerais vraiment plus tard me marier avoir une vraie famille et, euh, et faire les choses dans, dans les règles et du coup donc j'ai commencé à discuter avec ce, ce garçon à l'âge de 17 ans donc par vidéo message appel téléphonique et euh, du coup euh, tout allait bien donc euh, je, je me voyais euh, comme si c'était mon, mon, mon jumeau en fait je, je me voyais moi euh, en garçon euh, tellement qu'on euh, se ressemblait beaucoup on avait beaucoup de choses en commun on avait beaucoup de passions en commun et on s'entendait très bien on, on avait les mêmes visions la même manière de quasiment de, de, de penser de s'exprimer on était vraiment euh, très très euh, compatibles et, euh, mais le souci, c'est que mes, euh, mon entourage ne sentait pas du tout cette personne. Donc euh, tout le monde me disait :« Non, Jessica, méfie-toi, euh, il va peut-être essayer de profiter de toi. On ne le sent pas. Euh, c'est pas quelqu'un de bien. On voit que, que vraiment il essaye de te mener en bateau. » Et du coup, c'est vrai que j'étais assez naïve parce que j'étais jeune et euh, je croyais euh, vraiment à tout ce qu'on me disait quasiment en fait. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, à l'âge de 19 ans. J'ai voulu rentrer dans une église, donc ça faisait vraiment des années que je n'étais pas allée à l'église. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça fait longtemps. Et, euh, et du coup, euh, je, je me suis rappelée, voilà, toutes les fois où, étant petite, j'allais à l'église et ça m'avait manqué. Parce que c'est vrai que ça me faisait quand même quelque chose, parce que j'avais vraiment un, un cœur vraiment croyant. Je croyais vraiment toujours, depuis petite, en Dieu. Donc je me suis dit, je vais à l'église. Et là, donc, je... Je, je reste quelques minutes, euh, comme ça, 10 ou 15 minutes. Je, je fais ma prière, j'écoute les, les chants. Et euh, ce n'était pas une messe, mais c'était euh, un moment comme ça, euh, moi, euh, dans, dans la prière. J'ai ouvert mon, mon cœur à Dieu et j'ai discuté avec le, avec le Seigneur. Et en sortant de là, bah, je me suis sentie vraiment en paix, je me suis sentie bien. Et en même temps, euh, je, je sentais que comme s'il y a quelque chose qui... Euh, qui n'est pas passé. C'est-à-dire qu'après, euh, que en fait, quand je suis rentrée chez moi le, le soir, euh, je me suis sentie oppressée. Vraiment, je sentais euh, une lourdeur chez moi, vraiment une mauvaise ambiance, euh, des mauvaises énergies. Euh, je sentais euh, vraiment une présence qui, qui, qui me regardait ou qui me fixait la nuit. Je vraiment pas tranquille. Et du coup, de, pendant cette oppression nocturne, où je n'ai pas du tout dormi de la nuit, j'ai compris qu'en fait, il euh, y a quelque chose qui n'était pas content. Euh, du fait que je sois allée à l'église parce que dès que j'y suis allée mes problèmes ont commencé donc dès que j'ai voulu m'approcher en fait de Dieu, dès que j'ai voulu euh, simplement euh, retourner à l'église bah, a... c'est comme si quelque chose essayait de me stopper et de me dissuader d'y aller euh, de me faire peur pour, euh, pour ne pas que j'y aille, comme si on me disait bah, si tu y vas, bah, tu vas voir euh, ce soir tu ne dormiras pas, on viendra, on va te faire la misère euh, voilà, je sentais vraiment cette, euh, cette lourdeur spirituelle et euh, du coup bah je depuis ce jour je, je n'ai pas connu la paix je n'ai pas connu la paix la nuit donc tous les soirs tous les soirs tous les soirs c'était la même histoire pendant euh, vraiment euh, trois bonnes années comme ça mais malgré tout je continuais parce que j'ai compris vu que j'avais déjà le, la foi et je croyais à toutes ces choses spirituelles je croyais au paradis je croyais en l'enfer je croyais aux anges je croyais aux démons et aux mauvais esprits je croyais à tout donc je croyais à tout ça et euh, du coup, j'ai euh, commencé voilà, à, à aller vraiment à l'église régulièrement. Donc là, je me suis dit, non, on est, quelque chose essaye de me dissuader, de me faire peur, de m'intimider pour pas que, que je pratique ma foi. Et je voulais vraiment commencer à rentrer euh, sérieusement... Euh, dans, dans une vraie relation, une, euh, une vraie pratique euh, du, de ma foi, donc une vraie pratique du christianisme. Je ne voulais pas être simplement euh, spectateur ou non pratiquante, comme j'étais avant, je voulais vraiment pratiquer et m'investir. Et donc, euh, j'allais à l'église donc tous les dimanches, à l'église catholique, euh, en face de chez moi, j'allais aussi à l'église orthodoxe, toujours dans ma ville. Et j'étais épanouie, j'étais contente d'avancer voilà, avec Dieu comme ça, de, de lire la Bible, de, de le connaître. Et donc ça ne me suffisait pas en fait, d'écouter le, le prêtre parler ou d'écouter euh, la prêche ou d'écouter la messe. Je voulais moi-même lire et moi-même voir de mes propres yeux ce qui était écrit et qu qu'est-ce euh, qu que Dieu disait dans, dans sa parole. En fait. Et donc euh, j'avais cette soif de lire la Bible. Donc j'ai commencé à lire la Bible, et vraiment je, je sentais euh, que Dieu parlait dans mon cœur, et qu'il était en train vraiment de décrire ma situation, de décrire ma vie, et je, je, je trouvais du réconfort, et de la paix, et de l'amour dans les paroles de Jésus, et ça a vraiment touché mon cœur, j'ai vraiment appris à, à le connaître, et, euh, et à chercher vraiment qui était Dieu, et je voulais savoir qui était Jésus-Christ, parce que moi ça ne me suffisait pas euh, qu'on me dise que euh, c'est le Fils de Dieu. Voilà, que c'est le Fils de Dieu, que c'est le Fils de Marie, qu'il est né euh, par le Saint-Esprit, miraculeusement, et qu'il euh, qu est né voilà, par, euh, par le miracle que Dieu a créé. Donc tout ça, en fait, toute cette histoire qu'on connaît de base, cette même histoire qu'on nous raconte à Noël, cette même histoire qu'on qu nous raconte depuis petit, un peu comme au catéchisme, on nous raconte toujours la même chose, enfin... C'était toujours ça, toujours ça. Et moi ça ne me suffisait pas. Je voulais vraiment savoir qui est Jésus vraiment et réellement, l'identité de qui, qui est, qui est mon Dieu, qui est mon créateur, qui, qui est cet cette, cette être incroyable qui m'a créé en fait. Et euh, du coup en lisant la, la Bible, j'apprenais à connaître de plus en plus Jésus et euh, j'avais des révélations comme ça qui, où Dieu me parlait vraiment. Pour revenir à l'histoire avec le, le garçon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc euh, une fois que j'ai senti ces oppressions que je n'avais pas senties avant parce que je n'allais pas à l'église et dès que j'ai mis le pied là-bas, bon, bah ça a commencé. Euh, j'ai compris qu'en fait, euh, j'étais en train de vivre de, de la sorcellerie. J'ai commencé à me renseigner pour essayer de savoir quel problème j'avais parce que j'avais vraiment des symptômes vraiment physiques. Donc, euh, je, je vivais en fait des attaques physiques que ce soit de nuit ou de jour, j'avais euh, vraiment des, des esprits malins qui, qui m'attaquaient en fait, euh, vraiment différents symptômes et du coup je comprenais pas. J'avais la tête qui tourne, j'avais envie de, de toujours envie de, j'avais toujours la nausée, j'étais tout le temps blanche, très pâle, j'avais tout le temps froid, je tremblais comme ça jour et nuit toujours. Je, je sentais en fait toujours une présence à côté de moi qui voulait pas partir. Donc en fait cette présence, elle était euh, vraiment comme un aimant qui ne me quittait pas euh, de jour ou de nuit, que j'aille à l'école ou euh, au travail ou euh, me promener avec mes amis ou pas. Je sentais cette présence, elle était collée à moi. Elle ne voulait pas partir. Et je sentais ce poids lourd, ce poids lourd, cet esprit me suivre. Il me suivait partout. Et je me suis dit non, là, il faut que je me débarrasse de ça. J'ai besoin de délivrance. Il faut vraiment que, que cette chose quitte ma vie en fait, que cette oppression doit partir. Et donc, en fait, euh, j'ai commencé à chercher tous les moyens possibles euh, pour me débarrasser de, de ça. Et avant ça, quand j'étais encore dans ma période où, où j'avançais dans l'Église catholique, donc euh, Dieu m'avait vraiment déjà délivré d'un péché qui était assez récurrent et qui, qui me pourrissait la vie et je ne savais pas comment m'en dé, débarrasser. Donc, je priais simplement dans, dans ma chambre en pleine journée. Malgré ma situation, mes, mes souffrances nocturnes, et bah, Dieu faisait déjà des miracles en fait, dans ma vie et Dieu me parlait déjà. Donc, il m'a délivré comme ça euh, une après-midi de, de, de ce péché. Et je me suis sentie complètement lavée, complètement nettoyée. Je sentais le Saint-Esprit en fait, descendre sur moi, donc l'Esprit les, de Dieu, la puissance de Dieu descendre sur moi. Et ça m'a complètement lavée. Et euh, je, du coup, pendant que je lisais aussi euh, la Bible, donc le soir, bah, j'ai eu une révélation. Et euh, pendant que je lisais, j'ai cligné, cligné des yeux et là j'ai eu une vision. Et c'est la première fois que ça m'arrivait de voir quelque chose. Donc là j'ai eu une vision et je vois en fait le, le Seigneur, donc je vois Jésus-Christ en train de prêcher à la foule euh, sur, euh, sur une grande falaise. Et en bas de la falaise il y avait plein de, de monde. La foule était vraiment... Euh, c'était énorme Donc c'était comme à l'époque En fait c'était euh, à l'époque juive dans le, dans le contexte où Jésus Christ était à l'époque Et tout le monde l'écoutait Tout le monde l'écoutait prêcher Et euh, pendant qu'il prêchait bah, Je l'ai vu habillé en blanc Avec, euh, avec son bâton de, de berger Et euh, il parlait il parlait à la foule Et dès que, bah, que J'ai réouvert les yeux comme ça J'ai compris J'ai compris que qu En fait Jésus Christ est mon Seigneur et qu'il est, est, il il il est vraiment devenu dans mon cœur tout pour moi. Et pendant que Jésus-Christ parlait, en fait, dans cette vision que j'ai vue, euh, une voie, enfin, le Saint-Esprit m'a dit, donc la, la voix de Dieu me disait que, que quand Dieu parle, euh, Dieu parle à travers de la bouche euh, de Jésus-Christ. Et j'ai compris qu'en fait, quand, que quand Jésus-Christ parle, c'est Dieu lui-même qui utilise Christ pour parler au travers de lui et pour donner le message euh, au peuple. Et, et la révélation qui m'a été donnée, donc j'entends, j'entends le Seigneur me dire que Jésus-Christ est Dieu. Et là, c'est, ça a été vraiment tout pour moi. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'ai mon cœur qui s'est ouvert vraiment, qui, mon, mon cœur qui a été rempli d'un amour que j'ai jamais ressenti avant. Et j'ai enfin eu la réponse à ma question de qui est Jésus-Christ, parce que je, je ne comprenais pas et qui était réellement Dieu et là tout m'a été expliqué et vraiment ça m'a vraiment éclairé et de là, euh, en ayant cette révélation j'ai euh, j'ai continué voilà, à avancer, malgré ma souffrance je gardais la foi, je gardais la tête haute, je priais jour et nuit jour et nuit, dès le réveil, même pas le temps de, de, de manger rien, je me levais, je priais, le soir je priais avant de dormir, je lisais les psaumes, je lisais la bible je voulais vraiment avancer avec Dieu, même si je souffrais, je savais qu'en qu en, en prenant vraiment du temps avec Dieu, en m'approchant de Lui, Il allait me délivrer, Il allait me délivrer de mes souffrances. Et je gardais espoir et je gardais les yeux fixés euh, sur Lui. Et donc en fait, j'ai commencé du coup à, à consulter différentes personnes. Parce que je voyais que en fait j'étais partie à, à l'église catholique et j'ai raconté mon problème euh, là-bas. Et le souci en fait, c'est qu'on ne m'a pas cru. Et ce qui s'est passé c'est que bah, on ne m'a pas cru et on, a, on avait du mal à, à pouvoir m'aider. Donc on, on m'a dit qu'on pouvait clairement rien faire pour moi et que c'était euh, des choses auxquelles euh, ils n'y croyaient pas. Et, euh, et que, que vraiment pour, euh, pour ces personnes-là, c'était pas possible. Et ils ne croyaient pas aux démons, ils ne croyaient pas aux mauvais esprits, ils ne croyaient pas que. On pouvait être oppressé comme ça et moi je, je demandais en fait un exorcisme en fait je demandais vraiment qu'on me délivre de cet esprit qui me suit en fait et euh, donc du coup à cette église là je n'ai pas réussi à trouver la solution à mon problème et euh, je n'ai pas pu trouver l'aide dont j'avais besoin euh, dans, dans cette église là et du coup ce qui s'est passé donc j'ai commencé aussi à à, à, à à chercher dieu partout dans par tous les moyens j'ai tout essayé j'ai vraiment tout essayé parce que j'étais vraiment dans le désespoir. J'étais vraiment désespérée. Ma foi en Christ ne, ne bougeait pas, mais je voulais avoir du résultat maintenant et tout de suite. Je voulais maintenant être délivrée, maintenant être libérée de ma souffrance. Et du coup, je, je dormais avec ma mère, je ne pouvais pas dormir seule. C'est mon père du coup, qui, qui occupait ma chambre et moi qui est partie dormir dans la chambre parentale avec ma, ma mère. Je ne pouvais pas dormir seule, c'était impossible. Parce que je me faisais vraiment attaquer physiquement. Euh, mentalement je, on ne me laissait pas en paix en fait et euh, ce qui, euh, qui s'est passé donc je suis partie consulter euh, à distance euh, un médium et euh, qui euh, un médium en France et donc euh, je lui ai demandé de l'aide donc euh, pour qu'il me dise qu'est ce qui se passe avec moi donc un peu comme de la voyance pour qu'il m'explique euh, qu'est ce qu'il voit qui est cet esprit est-ce que c'est un, un, quelqu'un qui est décédé dans la famille, qui essaye de me suivre ou de me donner un message enfin, Qui est cette chose en fait Et donc du coup, euh, le médium m'a donné son diagnostic en me posant plusieurs questions, en, en regardant ma photo, en me donnant des colliers, euh, des pierres euh, ésotériques. Donc il pratiquait l'ésotérisme. Et euh, donc j'ai utilisé les colliers, j'ai utilisé les bracelets. C'était pour euh, des, des bracelets de protection, et euh, que je mettais sur moi et, et je croyais vraiment que ça allait m'aider. Je me suis dit, bon, je, je suis désespérée, je n'ai pas de choix, je ne sais plus quoi faire, je vais tout essayer. Et en fait, ça n'a pas marché. Il euh, y a des moments même où ça empirait mon cas, donc, euh, où je me sentais encore plus attaquée. Bon, donc du coup, j'ai pris euh, ces colliers, ces fétiches et je les ai mis de côté. Ensuite, euh, j'ai consulté, toujours à distance, euh, une dame, donc en Ouzbékistan, euh, là où vit ma grand-mère. Et donc cette dame, c'était différent. Elle, elle pratiquait la magie blanche. Donc là, on passe de l'ésotérisme à la magie blanche. Et euh, du coup, cette dame, en fait, pareil, elle m'a demandé ma photo pour regarder en fait euh, ce qui m'arrive, pour effectuer aussi un diagnostic et savoir ce qui se passe. Donc du coup, elle, elle pratiquait ce qu'elle pratiquait avec ma photo. Elle me demandait d'allumer des bougies, etc., de faire certains, certains petits rituels et j'obéissais. J'allumais je, je, les bougies, elle lisait dans, dans, la, dans la comme quand on lit dans le mar de café ou comme quand... On lit dans les cartes, elle lisait dans, dans la cire de bougie. Et donc, elle, elle nous disait de faire plein de choses et on obéissait. Elle avait vu euh, beaucoup de choses et elle m'a dit plein de choses sur ce garçon, que comme quoi il est mauvais, c'est vraiment quelqu'un de, de vraiment mauvais pour moi et qu'il faut que j'arrête de parler avec lui. Parce que c'était une question de vie ou de mort, j'étais entre la vie et la mort parce que les attaques physiques étaient tellement fortes. J'étais tout le temps dans des états où j'avais même euh, des, euh, des palpitations de cœur. Donc ces, ces esprits-là m'attaquaient me, me, vraiment, j'avais du mal à respirer, j'avais des moments où j'avais de l'asthme alors que je n'ai jamais eu d'asthme dans ma vie, je n'ai jamais eu de problème de cœur, jamais de palpitations, j'ai toujours eu une bonne santé jusqu'à aujourd'hui et tout ça, ça faisait vraiment trop. Euh, je sentais des tourbillons de courant d'air autour de moi Donc en pleine journée, je pouvais être debout dans ma chambre Et il y a un tourbillon, un vent froid qui tournait, qui tournait, qui tournait autour de moi Et je le sentais tourner, je le sentais se déplacer Il était tellement glacial et froid Et le, le vent était tellement fort et tellement proche de moi C'est comme un tube, donc j'étais dans ce tube et ce, ce courant d'air tournait j'ai dit non, là ça va pas, je... à chaque fois dès que j'avais des choses comme ça, je criais, j'appelais ma mère, je disais maman regarde il, il, il se passe ça, il se passe ça dans la chambre, on m'a piqué par-ci, on m'a fait mal par-là, je sentais des coups de couteau, je, je sentais des, des, des choses qui, qui vraiment me, me touchaient carrément physiquement. Et du coup donc, cette, euh, fait, euh, on a fait tout ce qu'il fallait faire avec cette dame, et... mais ça n'a pas marché, toujours ça n'a pas marché. J'ai reçu une paix en fait, mais cette paix ne venait pas de Dieu, c'était en fait comme une contrefaçon car la parole dit que euh, Satan se déguise, en, se déguise pardon, en ange de lumière. Et j'ai reçu une, une soi disante paix, un échantillon de paix. Mais, je, mais malgré cette paix, j'avais encore peur. Donc ce n'est pas normal. Quand Dieu te donne ta paix, il, il te la donne totalement, pas à moitié. Et j'avais ce mélange-là. Et donc je, je me couchais euh, comme ça le soir. Et j'attendais encore de trouver encore une autre solution. Je réfléchissais, qu'est-ce que je peux encore faire, qui je peux encore consulter. Et là j'ai dit, on va voir qu qu'est-ce euh, qu que, hum, qu que peut faire l'islam pour moi Est-ce que la communauté musulmane peut m'aider Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai un ami avec lequel je pars euh, au Pakistan pendant une durée de un mois et demi. Donc je pars au Pakistan vraiment à la comme ça. Euh, du jour au lendemain, je prends la décision, je n'avais plus rien à perdre. Je n'avais plus peur de rien du tout. J'étais entre la vie et la mort, donc pour moi, euh, tout était bon à prendre. Je n'avais je, je plus rien à perdre. Soit ça passe, soit ça casse, soit ça marche, soit ça ne marche pas. On, je trouverais toujours quelque chose pour passer à la suite. Et euh, j'étais vraiment dans, dans ce désespoir. Et euh, ce qui s'est passé, donc je, suis, euh, je suis allée au Pakistan. Donc euh, j'ai atterri donc, dans la famille de, euh, de la femme de, de mon ami. Et euh, du coup, ce qui s'est passé, voilà, c'est que là-bas... Euh, on m'avait bien accueilli, mais j'ai vécu quand même certaines mauvaises expériences au Pakistan, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup, beaucoup de choses où encore euh, Satan essayait encore de me piéger, encore de m'avoir, de la même manière que ce garçon a essayé de m'avoir. Parce que du coup, ce, ce, ce Colombien, ce garçon bah, voulait me piéger pour avoir les papiers, donc pour la France, et euh, il voulait que en gros de façon subtile de façon très manipulatoire bah, que je, je, le, je finance son voyage j'achète son billet qu'il vienne ici qu'il s'installe et qu'on s'installe et que qu'après bah, il puisse bénéficier d'une vie meilleure parce que là bas il vivait vraiment dans dans la pauvreté euh, c'était très compliqué de, de s'en sortir et d'avoir un avenir là bas donc j'étais comme sa clé de sortie et son, son espoir pour euh, quitter euh, cette situation et euh, et du coup, euh, voilà, donc je, je fais mon voyage au Pakistan. Et là-bas, en fait, il y a un monsieur, euh, comme un imam, en fait. Donc on peut dire que c'est un imam. Donc en fait, il s'occupait de, de moi, il priait pour moi. Euh, j'allais euh, dans sa ferme, accompagné toujours de mon ami et euh, du, du garçon euh, dans la famille avec qui j'étais, un des frères euh, de la femme de mon ami. Donc euh, tous les jours, j'allais voir ce monsieur, l'après-midi ou le soir, dès que, dès que possible, donc euh, il priait pour moi, il m'en posait les mains, il priait pour moi, sauf qu'il euh, faisait ça bien sûr à sa manière, et, euh, et il se passait beaucoup de choses surnaturelles aussi. Donc euh, j'ai une anecdote, quand le monsieur a prié pour moi, euh, il s'est passé quelque chose d'assez violent, que par contre, ça je n'avais pas encore vécu, donc en fait ce qui s'est passé, j'étais assise sur ma chaise, on avait deux mètres de différence entre moi et le monsieur, donc il était assis sur sa chaise et de loin en fait, il, il priait dans sa barbe, comme ça il parlait doucement, doucement. J'entendais entend, pas ce qu'il disait et il parlait dans sa langue et il faisait ses incantations, il faisait ses, ses prières, ses invocations. Et euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma chaise a commencé à bouger. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Déjà que j'étais terrifiée jour et nuit, j'avais peur jour et nuit. Là, il bah, y a ma chaise, bah, comme dans les films, donc il y a ma chaise qui bouge. J'ai un pied de la chaise qui se déplace, l'autre pied qui se déplace, encore l'autre. Et en fait, j'ai une, une puissance, une force euh, vraiment des ténèbres qui soulevait ma chaise. Un pied, deux pieds, et là par terre, ça faisait cric, cric, cric, cric genre le plastique vraiment qui, qui raclait le sol. Et là, ça avance de plus en plus vite et mes pieds, c'est plus moi qui les contrôle. Donc mes jambes, elles ont commencé à faire ça. C'est comme quand bah, on a... Pas en... Quand on n'a pas envie de, de se rapprocher de la table on a la flemme et donc on, on tire les pieds comme ça avec notre chaise et bah ben, c'est ça il s'est manifesté en fait il est sorti donc là il s'est clairement montré et donc il a à mes pieds ont commencé à avancer jusqu'au monsieur et la chaise allait de plus en plus vite en fait j'ai volé comme ça ligne droite jusqu'au monsieur et j'ai atterri tête baissée dans un état euh, légume, au pied du, du monsieur donc je ne bougeais plus j'avais plus du tout le contrôle euh, sur moi-même et donc là, il a mis sa main sur moi, il a fini de, de prier, de dire ce qu'il avait à, à dire. Pareil, je n'entendais toujours pas ce qu'il disait, il le disait dans, dans sa barbe. Et là, il me dit, c'est bon, relève-toi. Et là, je me relève et bah, je ne me sens pas mieux pour autant. Je ne sens pas que quelque chose est parti ou que quelque chose m'a quitté. Non, je suis dans le même état, en fait. Et donc, je continue à, à aller là-bas. Et pareil, un jour, il prie pour moi. Pareil, il se passe encore quelque chose de surnaturel. Il y a... Il avait des animaux dans, dans la ferme Il y avait des poules, il y avait des oies et, euh, Qui faisaient leur vie, qui gambadaient comme ça Et là il a prié pour moi Et il a encore invoqué cette, euh, cet esprit Pour qu'il qu sorte, en fait, pour qu'il se montre Et qu pour qu'il parte Mais le souci c'est qu'il se montrait Mais il partait pas Et du coup bah, les animaux ont commencé à paniquer Donc les, les, les, les poules et les oies m'ont fixé Elles étaient vraiment affolées et, Elles battaient des ailes Et elles, elles, elles criaient les, les oies commençaient à crier, les poules commençaient à, à paniquer, à paniquer, à battre des ailes, à battre des ailes et à, et à me fixer. Donc les, les animaux comme ça me fixaient et me regardaient. Et ils, ils me regardaient moi, mais, mais, mais surtout derrière moi en fait, parce qu'ils ont vu quelque chose derrière moi. Et c'était quelque chose de très grand. Parce que l'oie du coup, et les, les, les poules se sont, se sont mis vraiment euh, à, dans un état comme ça, à regarder vraiment quelque chose de très grand derrière moi. Et là pareil, bah, j'ai compris et vraiment ça, c'est effrayant, vraiment c'est effrayant et c'est une situation vraiment que, que vraiment, je ne souhaite à personne. Et de là, bah, je suis partie du, du Pakistan, le monsieur a fait tout ce qu'il pouvait pour moi, donc là-bas on m'a donné des, euh, des colliers avec des prières musulmanes à l'intérieur, avec des sourates, avec mon prénom dedans, euh, avec le prénom de mes parents dedans. Euh, on m'a donné des, euh, des, des, des colliers euh, avec les des prières à porter, donc avec les sourates. On m'a donné les bracelets avec les sourates. Euh, on m'a tout donné. Et durant toute cette époque, l'époque euh, euh, où j'étais dans le catholicisme jusqu'à arriver à ma recherche de Dieu euh, dans l'islam, je portais tout sur moi. J'avais plein de colliers sur mon cou. Je, je portais vraiment des médaillons de Jésus, des médaillons de Marie... Des, euh, des prières, j'avais ma croix aussi sur mon cou et plus les prières musulmanes, j'avais tout sur moi ou, ou sinon bah, quand j'étais au Pakistan j'avais retiré dire, mes médaillons chrétiens et mes, euh, ma croix chrétienne je les mises de côté pour mettre du coup, les fétiches qui correspondent euh, à l'islam pour ne pas interagir entre les deux pour, vraiment pour que ça marche, je cherchais vraiment la, la solution et je, je voulais que, être vraiment délivrée de, de mes souffrances et euh, et de là je reviens en France, toujours avec mes fétiches sur moi, tous mes colliers, tout. Je me sentais tellement lourde, en plus c'est pas beau, c'est moche, je, je, je me sentais pas bien avec tout ça sur moi. Je me disais mais comment est-ce que je vais m'en sortir J'ai toutes ces choses sur moi il n'y a rien qui m'aide. Et quand je perdais, enfin pas perdais, mais quand j'égarais un fétiche ou que le collier était quelque part rangé et que je ne le trouvais pas, je paniquais. Où est le collier Où est le collier J'étais remplie d'une peur parce que je savais ce qui, ce qui allait m'arriver si j'avais pas le collier sur moi. Et je pensais vraiment que ces colliers me protégeaient. Et euh, mais, mais tout ça en fait, ça ne marchait pas. Et de là en fait, à mon retour du Pakistan, donc c'était la fin du voyage, c'était le, le 15 septembre 2019, et le 6 janvier. 2019, donc euh, le Seigneur me guide. Donc, je fais mes recherches sur internet pour trouver des chrétiens, des disciples qui peuvent me baptiser, mais effectuer ma, ma délivrance pour vraiment chasser tous ces esprits mauvais de ma vie. Et donc, j'arrive euh, euh, dans la maison de, de, de mes amis chrétiens et le Seigneur m'a vraiment guidée vers eux. Je, à chaque fois dans mes recherches sur internet, je tombais toujours sur eux j'ai compris qu'il faut que j'aille les voir et donc je suis partie les voir donc ils m'ont prêché la bonne nouvelle ils m'ont prêché l'évangile ils m'ont parlé de jésus euh, la, la, pas mal de choses euh, dont ils m'ont parlé je, je connaissais certaines histoires de la bible parce que j'avais déjà lu mais ils m'ont vraiment donné la, la, le vrai évangile la, le vrai message de l'évangile que que dont j'avais besoin et euh, là du coup ils ont prié pour moi ils ont ils ont fait ma délivrance et euh, ils m'ont baptisé dans, dans les eaux du baptême donc ils m'ont baptisé chez eux à la maison et euh, de là je suis ressortie délivrée donc j'ai jeté tous les fétiches j'ai jeté tous les colliers je les ai détruits moi même j'ai confessé tous mes péchés euh, ce jour là euh, j'ai vraiment vidé mon sac j'ai demandé pardon à dieu de, de tous mes péchés, de, de mon enfance à aujourd'hui. Je me suis repenti d'un cœur sincère et j'ai décidé de le suivre et de l'accepter comme euh, le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je lui ai donné toute ma vie et j'ai laissé tout entre ses, ses mains. Et de là, bah, il m'a sauvée. Il m'a sauvée et à partir de... J'ai continué à avoir des difficultés euh, le soir parce que j'avais vraiment besoin de me fortifier. J'avais vraiment besoin de, de continuer de me nourrir de la parole de Dieu et de, de renouveler mes pensées, de, de, de changer de mentalité, d'arrêter d'avoir peur avant d'aller dormir, d'arrêter de me dire « Ah mince, il va m'arriver ci ce soir ». Il fallait que je change de mentalité, que je me renouvelle. Et du coup, en avançant comme ça, eh ben, à l'heure d'aujourd'hui, je ne souffre plus la nuit, je, je dors en paix. Depuis le jour où j'ai été baptisée, je n'ai plus jamais été attaquée physiquement. Je, je, je dors dans ma chambre, j'ai retrouvé une vie normale et je dors la nuit en paix. Et c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Le Seigneur a vraiment sauvé ma vie. Et il m'a rattrapée au bon moment parce que les, bah les frères et sœurs qui m'ont baptisé, ils m'ont dit vraiment que le, le, le sort qui a été jeté contre toi, c'était pour euh, atteindre à ta vie, c'était pour te tuer. Et les personnes qui ont fait ça voulaient te tuer. Et en fait, c'était un filtre d'amour, du coup, qu'on m'avait fait. Et euh, c'est pour ça que je ne voyais rien, qu'on pouvait dire tout ce qu'on voulait sur ce garçon. Je le défendais comme bec et ongle, j'étais comme son avocat. Et c'est parce que vraiment j'étais aveuglée par ce sortilège d'amour et euh, voilà et le Seigneur vraiment m'a a changé ma vie. Donc euh, si vraiment vous aussi vous vous vivez cette situation ou si vous avez vécu de la, de la sorcellerie, vous savez pas comment vous en sortir ou vous avez des, des esprits mauvais qui vous oppressent, vraiment euh, donnez votre cœur à Dieu. Faites, faites une prière dans votre chambre vraiment et parlez naturellement comme comme je vous parle maintenant, comme si vous parlez à un ami ou une amie et Ouvrez votre cœur, dites-lui tout ce que vous, vous ressentez dans votre cœur, racontez-lui vos souffrances, demandez-lui pardon pour vos péchés et il vous pardonnera. Comme moi, il m'a lavé, il m'a pardonné alors que je n'étais même pas baptisée, je ne le connaissais même pas. Il m'avait déjà délivré d'un de, de, péché qui pes, pesait lourd sur mon cœur. Il m'avait déjà donné des révélations, il m'avait déjà parlé. Et j'avais même fait un rêve où, tellement je ne, que j'avais des doutes, en fait, je ne savais pas qui était, qui était Jésus. Euh, j'ai fait un rêve et dans, le, dans ce rêve, j'ai atterri dans une grande mosquée. Donc comme, euh, comme, comme dans la réalité, donc une partie homme, une partie femme. Il y avait un étage là-haut. Je ne suis jamais rentrée dans une mosquée, mais le rêve était vraiment tellement réaliste. La mosquée était assez sombre. Et je me dirige du coup vers la porte, euh, la salle pour les femmes, la salle de prière pour les femmes. Et dans cette salle, en fait, il y avait une femme qui était musulmane, elle était voilée. Et elle était en train de, de prier Jésus. Elle avait les mains jointes comme ça. Et elle m'a dit euh, « suis Jésus-Christ » prie Jésus Christ, il est le seul chemin, c'est lui la seule vérité, c'est lui en qui tu dois te confier, c'est le seul qui peut te sortir de là, c'est le seul en qui tu peux, tu peux mettre ta confiance. Il est la vérité, garde les yeux fixés sur lui et suis-le et, euh, et garde-le en fait. Garde-le, ne lâche pas Jésus-Christ, il est la seule vérité, la seule voie. Et elle continue de prier. Elle m'a donné son message, elle, elle, elle a continué à prier. Et là je me suis réveillée, j'ai dit merci Seigneur, j'ai compris. Et comment j'ai quitté du coup cette personne, ce Colombien Pareil, je, avant d'aller dormir, j'ai dit « Seigneur, moi je suis perdue ». J'étais en pleurs parce que je devais le quitter, ça me déchirait le cœur parce que j'étais vraiment euh, de, euh, hypnotisée, j'étais vraiment sous, sous sorcellerie, j'étais vraiment enchant, euh, sous enchantement et je ne voyais rien, donc j'avais le cœur brisé parce que je l'aimais tellement en fait à l'époque. Et j'ai dit « Seigneur, je ne sais pas quoi faire, dis-moi ce que tu veux que je fasse ». Et j'ai dit « Seigneur, là je vais me coucher, s'il te plaît, parle-moi en rêve, je te supplie ». Et je me couche et là je rêve et je vois que mon père, à moi, me dit, euh, il me il parle avec ma mère dans le salon et il dit il faut que Jessica quitte ce garçon, ce garçon est mauvais, vous allez vous souvenir de mes paroles, je, je vous dis qu'il faut qu'elle quitte, qu quitte ce garçon et ma mère défendait le, le garçon dans le rêve et là je me réveille je dis merci Seigneur, j'ai compris. Et dès ce jour-là, le jour même, j'ai quitté cette personne en vidéo, je lui ai dit voilà, je, je suis victime de, de sorcellerie comme tu le sais, il était déjà au courant, je lui ai tout raconté, j'ai dit je ne peux plus continuer avec toi, parce que c'est une question de vie ou de, meur, de mort, pardon. et je préfère choisir la vie et choisir Dieu plutôt que de choisir toi, donc je ne, veux, je ne vais pas mourir pour toi, et, ni pour personne, et je ne peux pas. Je quitte du coup ce garçon, et euh, de là, c'est là que ma vie bascule et que j'arrive à, par un très long cheminement à rencontrer Jésus-Christ. Voilà, donc euh, vraiment merci à vous pour d'écouter mon témoignage. Et je prie vraiment pour vous que vous soyez encouragés là où vous êtes, que le Seigneur puisse toucher vraiment vos cœurs et vos vies. Seigneur, vraiment ouvre-leur leurs yeux, Seigneur. Touche leur cœur dans les, les difficultés par lesquelles ils passent, Seigneur. Je prie vraiment que, que chacun, Seigneur, puisse te parler, ouvrir ton, leur cœur à toi, Seigneur, car tu frappes à la porte de leur cœur. Tu les appelles et il est temps de revenir à toi. Merci Seigneur pour leur vie et je bénis toutes ces personnes qui m'ont entendu aujourd'hui et je prie vraiment que, que leur cœur soit touché et qu'ils puissent être libérés de tous les malheurs qu'ils vivent, qu'ils puissent être libérés de toutes toute leurs souffrances et de, de tout ce qui anime négativement leur vie, Seigneur. Préserve-les et vraiment que, que le chemin vers la vérité s'ouvre devant eux, Seigneur. Merci de leur ouvrir les bras et de les accueillir dans ton amour, Père. Au nom de Jésus. Amen.